Alors, sur la partie entretien euh, des lignes d'arbres, euh, j'interviens globalement une fois par an euh, avec un broyeur pour broyer entre les arbres. Ce n'est pas quelque chose qui prend énormément de temps, hein, c'est l'affaire de deux de jours à peu près. Euh, après, au niveau de la taille des arbres, euh, le CRPF vient une fois par an pour la taille de formation des arbres. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu à faire de taille d'élagage. Alors, ça va commencer sur les, certains arbres mais c'est tout, pour l'instant, il n'y a pas eu de gêne particulière. Quoi. Donc il faut quand même... Là, on est quand même sur la sixième année. Euh... Bon, euh... là, on va commencer à avoir un petit peu de taille d'élagage, de, mais très peu, enfin, c'est très raisonnable. Il n'y a, a pas énormément de temps à passer. Quoi. Euh... Quand la culture est en place, de toute façon, on ne peut pas intervenir. Donc c'est euh, après la moisson. Et puis euh, on a une période où on, on a un petit, un petit peu de temps quoi, pour le faire. Donc, euh... Et puis la, la surface agroforestière euh, sur l'exploitation correspond à 8%. On n'est pas non plus. Euh, c'est pas exagéré, quoi, euh, Donc c'est tout à fait possible de le faire.